Tu poursuis trois cochons, tu croques le chaperon Chaque jour tu dévores, tu te crois le plus fort L'eau ne fait pas d'histoire, quand je m'endors dans le noir C'est moi le grand vainqueur, tu me fais pas peur On me parle de toi, mais tu n'existes pas Ta cavale s'achève, et je fais de beaux Tu ne me fais pas peur, Lou ne fait pas d'histoire. Quand je m'endors dans le noir, c'est moi le grand vainqueur. Tu ne me fais pas peur, Lou ne fait pas d'histoire. Quand je m'endors dans le noir, c'est moi le grand vainqueur.